Moi j'ai effectué un BEP ainsi qu'un bac pro à la maison familiale de Landivisio. Euh, donc j'ai obtenu mon bac en 2008. Euh, ensuite je suis partie euh, dans la région parisienne travailler en tant que cavalière dans une écurie de dressage. Euh, donc ensuite j'ai fait quelques petits boulots, euh, je suis rentrée de région euh, parisienne. Ensuite je me suis orientée un peu plus dans le commercial. Donc euh, j'ai travaillé dans des magasins, ensuite j'ai été commerciale en matériel agricole. Et donc depuis, euh, depuis le début de cette année, je suis secrétaire à l'Equipol à l'Andivisio. Je m'occupe essentiellement de l'accueil euh, des personnes qui viennent s'entraîner, que ce soit et téléphonique, donc pour prendre les réservations, euh, et également quand ils viennent se présenter euh, au bureau pour euh, enregistrer tout simplement euh, leurs entrées et prendre les renseignements nécessaires à la facturation et également euh, j'accueille certains organisateurs qui viennent euh, pour prendre les renseignements, pour euh, organiser leur concours ici à l'équipole. et euh, je fais à petit niveau un petit peu de comptabilité que je dois rendre euh, à la communauté de communes et j'aide aussi également Joël dans certaines démarches euh, pour la, la soulager de, de, de son travail. En sortant de ma formation, je ne m'attendais pas à me retrouver dans un bureau de secrétaire. Euh, malgré ça, c'est vraiment un poste que, que j'aime vraiment parce qu'il euh, y a ce côté administratif que j'aime bien. Et en même temps, euh, on reste en relation quand même avec, euh, euh, avec les chevaux tout simplement euh, parce que l'équipole est, est un lieu euh, où on accueille euh, donc les chevaux. Et puis euh, aussi avec les, les personnes du monde du cheval, puisque ce sont ces personnes-ci qui viennent sur l'équipole. Donc voilà, ça permet de, de lier en fait les deux, euh, les deux métiers. Quoi.